Nombre caché et unique dans la ligne 4 Nombre caché dans la colonne 6 Nombre caché dans le grand carré 7 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne, 9. Nombre caché dans la colonne, 8. Nombre caché dans le grand carré, 2. Nombre isolé et nu.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 Nombre caché et unique dans la ligne, 2. Nombre caché dans la colonne, 6. Nombre caché dans le grand carré, 2. Nombre isolé et nu.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 Nombre caché dans le grand carré 9 Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu